Découvrez les nouveautés de Parallels Desktop 18 pour Mac. Optimisé pour les derniers macOS et ordinateurs Apple. Parallels Desktop intègre de manière fluide le système d'exploitation Windows sur votre Mac. Exécutez des milliers d'applications compatibles sous Windows uniquement avec des performances quasi natives. Faites passer votre expérience sur Mac au niveau supérieur. Libérez dès aujourd'hui la puissance de Parallels Desktop 18. Visitez parallels.com/desktop pour en savoir plus.